Basé sur le renommé Birdie, le nouveau Inveker Birdie Evo est notre lève-personne le plus avancé à ce jour. Chez Invecker, nous savons que pour de nombreux professionnels, les lève-personnes sont un outil essentiel et sont utilisés plusieurs fois par jour. Et pour les patients, ils peuvent parfois causer beaucoup d'anxiété s'ils ne sont pas utilisés correctement ou si les transferts prennent trop de temps. En effet, lors de nos recherches, nous avons constaté que lors du transfert, la cause la plus courante de perte de temps est liée à l'accrochage des boucles de la sangle sur le fléau. Par conséquent, avec ces facteurs en tête, nous avons apporté un certain nombre de modifications clés à notre nouveau Birdie Evo. Nous avons créé un nouveau système de démontage rapide Smart Lock. Ce système breveté permet d'échanger rapidement, simplement et en toute sécurité, le fléau sans outil grâce à une liaison rigide entre le fléau et la flèche, assurant ainsi une position stable pour le patient lors du transfert. Cette caractéristique est disponible uniquement sur le Birdie Evo+. Plus. Le Smart Lock est sécurisé par un système de glissière qui permet de connecter le fléau et la flèche, l'ensemble étant verrouillé par une goupille de sécurité. Cette nouvelle caractéristique, en plus du nouveau design des crochets, fait du Birdie Evo le lève-person idéal pour faciliter les activités quotidiennes des aidants et réduire le stress des patients. Le nouveau lève-person inveter Birdie Evo, doté de nouvelles technologies, rend les transferts plus simples, plus sûrs et plus rapides. Contactez-nous pour découvrir l'ensemble de ces avantages.